Bonjour, bienvenue mes chers élèves. Alors aujourd'hui, on va voir euh, une révision d'orthographe. Il y a trois leçons du mot variable A et A, c'est le verbe avoir a à", à la troisième personne du singulier au présent. Et A, euh, c'est le mot invariable. C'est une préposition en et en. Le premier, c'est un pronom hein, indéfini c'est un pronom personnel défini et en euh, deuxième c'est le verbe avoir au présent à la troisième personne du pluriel voilà allons-y on va découvrir On se prenez s'il vous plaît votre euh, cahier d'activité l'arbre mot pour la classe de co 2 d'accord euh, je vais vous donner bien sûr euh, les pages Alors, prenez, s'il vous plaît, votre cahier d'activité, page 22, 21, pardon, page 21. Vous avez donc euh, l'orthographe, les mots invariables. Si vous n'avez pas une idée à propos de les mots invariables, il vaut mieux d'ouvrir votre manuel, page 46 et 53, ce que je dois savoir. Page 46 et 53, ce que je dois savoir. Pour la première activité, et il vaut mieux de trouver le contraire de chaque mot invariable. Vous avez ici dessus, derrière, loin de, avant, sous, avec, en bas de, à l'intérieur Je vous donne quelques exemples. Par exemple, dessus, c'est dessous. Par exemple, derrière, c'est devant, loin de, c'est près de, etc. Pour les autres. Donc. Complète les phrases avec un mot invariable de choix. Que faites-vous le dîner On dit, que faites-vous après le dîner Par exemple, je fais un régime la semaine dernière. Par exemple, je fais un régime euh, pendant la semaine dernière. Voilà, comme ça. Euh, les vacances, je fais des sports. Pendant les vacances, je fais des sports. Euh, Pose des fruits, la table. Dans ce pays, on mange du fromage, le dessert. Ici, souligne le mot invariable dans chaque phrase. Souligne le mot invariable dans chaque phrase. Wassim est grand et maigre. Parfois, nous mangeons des figues. Veux-tu un fruit en gâteau Tu aimes beaucoup les légumes. D'abord, il coupe le pain. Souligne le mot invariable dans chaque phrase. Complète chaque expression avec un mot invariable choisi dans la liste. Complète chaque expression avec un mot invariable choisi dans la liste. Alors, il y a les vacances, la table, argent que tu joues, la rivière, les élèves, attendre la chambre. On a ici pas mal des, des mots invariables. Il vaut mieux de placer ici, parmi pour, près de, 100 sous, sur, et vers. Écris une phrase en utilisant les deux mots invariables. Par exemple, d'abord, puis. Alors, on va écrire une phrase avec. Euh, d'abord, puis. Demain, ou. Chez, ou avec. Depuis, et donc. Alors, on va utiliser. Euh, une. Euh, voilà, on va utiliser ces deux mots invariables dans une seule phrase, par exemple, ou de plusieurs phrases, par exemple. Ça dépend. Voilà, vous allez trouver, bien sûr, la correction dans la prochaine vidéo euh, réservée uniquement pour l'orthographe des mots invariables. Alors, grosso modo, euh, pour la première activité, il suffit de trouver le contraire de chaque mot invariable. Ici, il faut compléter les phrases avec un mot invariable de ton choix. Souligne le mot invariable dans chaque liste et complète chaque expression avec un mot invariable choisi dans la liste. Il y a parmi, il y a pendant, il y a pour, près de, sans, sous, sur, sur et vers. Il écrit une phrase en utilisant les deux mots invariables. Il suffit d'écrire une phrase en utilisant les deux mots invariables, soit d'abord, soit puis, soit demain, soit où. Soit chez, soit avec, soit depuis, soit non. Voilà. Vous allez retrouver bien sûr la collection dans la prochaine vidéo. À très bientôt mes chers élèves. C'était avec vous, Jocomix TV sur YouTube.